Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à la lecture. Avons-nous euh, appris à lire et oublié de le faire euh, régulièrement En tout cas, la lecture, eh c'est la base de la connaissance et ça intéresse également tous les chefs d'entreprise quand il s'agit d'emmagasiner des informations. Comment le faire le plus rapidement possible On évoque cette question ce soir avec notre invité, Jean-Yves Duro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach des dirigeants et des équipes et vous allez évoquer avec nous cette question. Cette méthode de lecture rapide, c'est un vrai sujet parce qu'il y a même des championnats du monde qui sont organisés. Et en dehors de la lecture, on va dire, de plaisir, ça permet notamment aux dirigeants de pouvoir engranger rapidement des informations, on imagine. Alors, souvent, quand on parle de lecture rapide, on se dit qu'on va être dans des logiques de performance. Moi, ouais. je préfère souvent parler de lecture efficace mm -hmm. parce qu'en fait, grâce à la lecture rapide, certes, je lis plus vite, donc je récupère plus d'informations. Deuxième avantage, ben je mémorise les informations dans le but de les restituer. Donc l'enjeu, en fait, c'est être capable de lire effectivement beaucoup plus vite. Derrière, avant, deuxième avantage, mémoriser davantage et surtout de pouvoir exploiter les données. Oui, et ça ne se fait pas comme ça. On n'a pas forcément l'instinct de lecture rapide, mais il y a, on imagine... Euh, des méthodes à appliquer et, et c'est cela que vous allez proposer à travers une, une formation. En fait, il y a énormément de personnes qui peut-être lisent ouais. avec ces outils sans savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la pause sans le savoir, en fait, on utilise des, les outils ou les techniques de la lecture rapide. En gros, il faut mettre un lien direct entre les évolutions de la science sur la question des neurosciences et la lecture rapide. Par exemple, la lecture rapide, ben, c'est aller utiliser d'autres capacités que notre cerveau a. Ouais. On la découvert. Euh, la particularité du cerveau gauche du cerveau droit, oui. eh ben, un qui est plus analytique, l'autre qui est beaucoup plus sur les émotions, la capacité à lire de l'information de façon visuelle. Eh ben, C'est simplement ça qu'on va faire. On va oui. compléter la, le dispositif d'apprentissage naturel qu'on a avec nos mm -hmm. euh, autres capacités, euh, système de lecture par euh, euh, le regard, le, le, le visuel. Et après, derrière, toutes les logiques de mémorisation, parce qu'à côté de la lecture rapide, il y a le map mapping, donc la façon, effectivement, de oui. retranscrire l'information. Donc, beaucoup d'usages différents, euh, on peut imaginer. Alors, on n'est pas dans le domaine de la lecture au plaisir. Mais imaginons, ça, je discutais de ça avec une, une amie qui est coach d'auteur, donc mm -hmm. elle accompagne des auteurs. Oui. Et ben, voici une application, lorsqu'on écrit un bouquin. On a peut-être plein d'informations à les lire pour comprendre le contexte. Je ne sais pas, on va raconter une histoire qui est en lien avec le passé de notre territoire. Eh bien, il faut se documenter. Absolument. Et quand vous dites que ce n'est pas sur la lecture plaisir, c'est un vrai outil professionnel, on pense notamment à tous ces services, toutes ces personnes qui doivent engranger des informations, ne serait-ce que pour la lecture d'un appel d'offres, par exemple, pour remettre un projet, remettre un dossier, parce que lire vite, c'est retranscrire également plus rapidement. Eh bien, c'est tout à fait ça, c'est récupérer de l'information, la mémoriser et pouvoir l'exploiter. Un avocat, une tonne de oui. mémoire à lire, c'est une façon très rapide de prendre l'information, de la capter, de la synthétiser, de la structurer de façon à ce qu'elle soit exploitable pour mon usage. Donc, euh, un étudiant qui prépare un concours, qui prépare une thèse, on a, etc., de documentation à lire. Donc, on est dans... On augmente, en fait, ses capacités, ses performances par rapport aux résultats qu'on cherche à avoir. Oui. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à l'apprentissage et à l'augmentation de notre capacité de connaissance. On imagine bien qu'aussi bien que pour des collectivités publiques que des entreprises privées, il y a de vrais besoins en, en la matière, parce que gagner du temps, en l'occurrence, c'est bah, gagner, euh, gagner, mmh. gagner du business. C'est gagner du temps, c'est gagner du business, c'est gagner en performance, en résultat, en mmh. efficacité, d'où lecture efficace. Ben, par exemple, euh, dans notre prochaine session qui a lieu en Guadeloupe, il ben, ben, y a des personnes qui sont issues du monde des collectivités. Oui. Parce parce euh, qu'elles ont ce besoin-là, elles ont identifié de le besoin. Une oui. documentation à lire, euh, très adaptée aussi au public scolaire. Oui. Euh, en gros, grâce à la lecture rapide, eh bien, énormément de personnes, les troubles par exemple de la dyslexie, eh bien, se trouvent compensés par des, ces techniques. Alors, c'est pas pas. Euh, euh, euh, euh, oui, c'est pas de une solution miracle. Mais néanmoins, en fait, certains troubles de l'apprentissage sont compensés parce qu'en fait, on va utiliser d'autres parties de notre cerveau qui participent tous les jours sans qu'on s'en rende compte à la façon pour nous de capter de l'information oui. et de la mémoriser. Oui, on donne un exemple. Par exemple, souvent, il nous arrive de terminer une phrase dans la tête avant même de, de, de l'avoir lue réellement, parce qu'il y a cette capacité du cerveau à, à, à définir, à décrypter la suite de la phrase. Mais je pense moi même que vous avez déjà vu ce genre d'expérience sur Internet. On vous montre une phrase où les mots sont dans le désordre, oui. les lettres sont dans le oui, désordre, et, vous et en fait, lire. tout de suite, on arrive à capter. Oui. Le, eh bien, voilà. Le, Voici le... une façon que nous avons très naturellement en fait, de capter de l'information, de lui donner sens. Donc, Lecture rapide, en fait, dans mon métier de coach, j'ai un outil que j'utilise qui s'appelle performance apprentissage plaisir. Très bien. Et justement, pour détailler, pour présenter ces différentes techniques et méthodes, vous avez fait venir en Guadeloupe, un spécialiste en la matière et, et pas n'importe lequel, champion de France de, de, de lecture rapide, troisième mondial, je crois également, de lecture rapide, exact. Euh, que vous allez nous présenter eh c'est Alexis Villedier qui est le coach des équipes de France de lecture rapide ouais. qui lui-même a déjà eu plusieurs titres et euh, on a eu l'opportunité hein, c'est grâce à des, euh, des collaborateurs ouais. coachs copains qui sont euh, sur la Martinique eh bien, de le faire venir et immédiatement l'idée a été eh qu'on organise bien une sûr. session en Martinique une session en Guadeloupe pour qu'on ait l'opportunité d'avoir un apprentissage de qualité avec un coach émérite et euh, de faire en sorte que nous nos euh, concitoyens de Guadeloupe et de Martinique même, puissent en présentiel bénéficier de cet extraordinaire euh, oui. et, et alors, rendez Et justement, le rendez-vous, c'est où, quand, comment s'inscrire pour les personnes intéressées Alors, inscription en ligne euh, nous, la formation aura lieu du jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 à Collins Business, oui. euh, donc à, à Petitbon. Pour nous contacter, en fait, je ne sais pas si où on ouais, voit on, le, peut, on, peut, on peut mettre un numéro de téléphone, numéro téléphone. je vous le donne dans ouais. quelques instants. Ouais. Euh, L'enjeu, en fait, serait effectivement de pouvoir cliquer sur le lien, de pouvoir s'inscrire directement, de façon à ce que derrière, en fait, on puisse avoir cet euh, accès à la formation, s'inscrire ouais. et participer. Donc, c est, c est, il faut s'inscrire pour les trois jours ou on peut participer à une ben, journée La, la session de formation est prévue sur les trois jours. D'accord. Euh, donc, euh, le principe, c'est trois jours d'inscription, trois jours de participation et au, pendant lesquels, effectivement, on aura... Oui. Ce privilège de, ben, de se tester, de se vérifier en fait mes capacités à lecture rapide. Oui. C'était une petite surprise mais comment Martinique ça a été dévoilé eh bien on va peut-être certainement identifier les prochains et pourquoi pas oui absolument. Alors c'est vrai que c'est un, un, un outil supplémentaire hein, qui peut servir aux dirigeants comme aux équipes hein, dans les entreprises et vous l'avez dit dans les collectivités publiques mais c'est vrai que dans vos fonctions également, Jean-Yves vous êtes ce qu'on appelle un coach hein, du dirigeant euh, c'est aider à organiser les services, aider à manager, tout simplement, c'est là où vous intervenez ben, mon, mon métier, effectivement, mmh. c'est amener un chef d'entreprise, des équipes, des personnes, en fait, à améliorer leur capacité, leur performances. Mmh. leur dans leur système de fonctionnement, en tous les cas, devenir meilleur. D'où le lien aussi avec la lecture rapide, ben, augmenter mes capacités techniques, mes capacités d'apprentissage, ben, ce sont des paramètres qui sont clés. Et donc, quand j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, ben, souvent, il ben, y a la personne qui est au, au Directement concerné, donc en chef d'entreprise, ouais. certaines fois il a besoin d'augmenter eh ses capacités techniques, ses capacités managériales, l'art et la manière pour lui de manager les autres. Et, et c'est là, là où vous, jean luc Duro, vous intervenez bien évidemment. Euh, juste pour terminer, un chiffre, euh, si vous êtes intéressé par la lecture rapide, chiffre éloquent, euh, Alexis Vildier, c'est 25 livres par semaine, c'est ça Ben, c'est un performeur. <rire> en fait. Je sais pas comment il fait, oui. mais oui, j'ai une petite idée. Ça s'apprend. Ça, ça, ça prend. Et, et ça va s'apprendre avec nous la semaine prochaine. Inscrivez-vous donc à cette session de formation à la lecture rapide, on l'a dit jeudi, vendredi et samedi à petit bourg Collins. On va vous transférer le lien que vous verrez s'afficher bien évidemment. Mais d'ici là on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous Jean-Yves Duro. Merci Warren. Et restez avec nous sur ETV pour la suite de nos programmes.